Coucou les amis, donc je vous retrouve pour faire... Euh un petit tour sur le site essence pour voir ce qui peut vous apporter en plus en ces temps de noël veille de noël vous pouvez en faire des petits cadeaux pas très très cher puisque déjà on peut commencer avec l'ange qu'on suspend dans la voiture pour vous protéger dans la maison avec le symbole que vous voulez alors là ça dépend moi j'ai mis ce, celui ci mais vous pouvez aussi avoir le symbole de métatron vous pouvez aussi faire graver à votre nom à, à, à, peut-être une intention aussi d'amour, vous pouvez faire graver n'importe quoi finalement, hein, prospérité, amour, protection, euh, une date, euh, un prénom, un nom, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça pose une intention sur l'ange et ça vous protège. L'ardoise toujours est-il est qu'elle est très euh, protectrice. Donc ça c'est 12,90$. Par contre, si il y a une gravure, ça va euh, occasionner quelques frais supplémentaires. Mais donc, comme vous avez toujours 20%, je vous le dis avec le code Fange. vérifiez-le quand vous faites votre achat, euh, tapez fange 20 si ce n'est pas déjà fait, parce que vous pouvez aller directement sous la vidéo avec le lien qui mènera avec le code euh, pour acheter directement, 20% seront déduits. J'ai ce genre de galet, petit galet. Donc moi, j'ai choisi plutôt du bleu parce que ça représente la mer, le soleil, <rire> non la mer, le soleil, le ciel, plutôt la mer et le ciel, euh, ça représente tout ce qui est euh, en connexion avec euh, la nature et il y a le symbole de la fleur de vie euh, voilà, qui est très positif pour apaiser euh, nos énergies, pour purifier, pour redynamiser par exemple euh, des énergies euh, qui seraient négatives et les repousser. Ça crée une barrière pour les ondes aussi électromagnétiques telles que la télé le téléphone. Ça peut réduire vos tensions, équilibrer et harmoniser votre taux vibratoire en le portant sur vous. Alors, on a aussi le plateau de rechargement. On a vraiment euh, quelque chose d'assez euh, lourd. Hein. On voit que c'est là, c'est du marbre. Le marbre est connecté à l'univers. J'aurais appris ça, au moins. Je ne savais pas. On ne parle pas beaucoup du marbre, mais le marbre vous connecte à l'univers. Donc, voilà. Euh, c'est certainement euh, un, un bienfait parce que vous êtes connecté avec des ondes positives... Euh, on a mis amour, merci, je t'aime et gratitude, mais vous en avez d'autres vous avez euh, d'autres euh, Alors on, a, on peut avoir des formes triangulaires on peut avoir métatron dessus euh, on peut avoir aussi des suspensions qui diffusent des énergies hyper positives avec le symbole Sri Yantra, c'est pas très très cher finalement parce que vous enlevez 20% automatiquement, ça, fait, ça double euh, par exemple si vous êtes à 50 euros ça va vous faire 10 euros de moins euh, des suspensions euh, qui diffusent vraiment des belles énergies. Donc du coup, vous avez quand même une, un minimum de protection, de calme, euh, de comment dire, de bonnes ondes autour de vous. Déjà, ça réduit le stress, ça réduit euh, la colère, ça peut réduire euh, et vous connecter davantage à votre moi intérieur. Euh, faire preuve d'introspection et vous connecter. Alors moi, depuis que j'ai ce cœur, j'ai exprimé ce que j'avais sur le cœur justement parce qu'il y a une communication avec le chakra du cœur et de la gorge. Donc, voilà. Euh, ce genre de choses. Et puis, euh, donc, je vous dis, même si euh, là, ce n'est pas, pas très cher, 12,90€, euros, ça fait un beau, petit, euh, un beau petit cadeau qui va, euh, en plus, euh, protéger la personne avec une intention peut-être de protection justement ou d'amour. Voilà, c'est vraiment... Euh c'est vraiment euh, une, une, un cadeau à faire pour euh, se sentir bien. Euh, après, je vous, je vous laisse choisir la, la pierre qui vous parle le plus, parce que chaque pierre est, est très intéressante. Hein. Il y a le lapis lazuli, <rire> qui est une pierre aussi très, très bleue, profonde, et qui vous permet de, de vous détacher du regard des autres et d'accroître votre confiance en vous-même et en vos capacités. Il euh, y, y a plein de, de, de, voilà, y a plein de, de, de pierres différentes. Donc c'est à vous de voir les améthystes, par exemple. Il euh, y a du cristal de roche, il y a du, de la cornaline, il euh, y a du chonguit. Je ne sais pas comment ça se prononce, chonguit. <rire> euh, L'améthyste, ouais, elle est très connue. Donc voilà, après, vous avez différentes diffuseur d'énergie, alors vous avez des cadrans hein, qui sont pas mal aussi, des cadrans diffuseur d'énergie avec la fleur de vie. donc c'est un petit peu suspendu et euh, au lieu d'être à plat, c'est comme ça. Et c'est dans les 40 euros, 30, 30 euros, euh, voilà, des petits cœurs qui sont à 20 et quelques euros, en citrine, en améthyste, euh, en cornaline, comme je vous ai dit, en aigle marine, voilà. des petits cœurs ou des galets. Voilà, toujours est-il que ça vaut le coup, parce que moi, je vais en faire un cadeau à la fin de l'année. Euh, Pensez-y, parce qu'après, je ne sais pas si le code va durer euh, après Noël. <rire> voilà, je vous fais de gros, gros bisous. Pensez à vous, il y a même des colliers en orgonite euh, à porter sur soi, c'est encore mieux. Quand vous le portez sur vous, vous diffusez et vous êtes protégé automatiquement. Donc, euh, réfléchissez-y, mais c'est vrai qu'il faut choisir peut-être euh, quelque chose qui vous sert au jour le jour. Après tous ces plateaux, vous pouvez mettre des, des, des pierres, des pendules, des cartes, euh, des, euh, des plantes. Euh, vous pouvez remettre, euh, ouais, moi je mets par exemple une petite paire par jour, ça va la remettre d'aplomb. Par exemple, je la laisse passer la nuit, comme ça je suis sûre qu'elle aura bien pris tous les bienfaits de la, de la fleur de vie ou, du, ou de métatron. Hein, métatron aussi. Voilà. Ben, je vous fais de gros bisous et euh, pensez à ça. Il y a différents mots. Hein. Il y a aussi la prospérité, il y a la chance. Il peut y avoir, euh, la, vous demandez la synchronicité, des connexions, la spiritualité. Vous pouvez aussi avoir ça comme message. Je vous fais de gros bisous. Passez euh, donc une belle, une belle semaine et je vous retrouve bientôt sur une autre vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.